Hola à toutes et à tous, bonjour. Euh, jour 14 aujourd'hui du calendrier. Et aujourd'hui, je vous propose de voir revoir une vidéo très jolie de plusieurs danseurs qui dansent sur une comparsita. Donc, dit comme ça, il y a quand même quelques surprises dans la vidéo, je vous laisse regarder. Donc, je vais mettre l'extrait qui vient d'un film qui s'appelle Tango Bar et qui est de 1988. Je vous laisse apprécier l'extrait, c'est une comparsita de trois minutes et quelques. Et je reviens avec vous juste après. Donc cette fois, ça va être une vidéo avec une suite pour commenter la vidéo. Juste euh, sachez qu'à partir de demain, on va faire euh, il y a quelques surprises. Quelques surprises à partir de demain, regardez la vidéo de demain 15. A plus tard. Je mets la vidéo et on se voit après. Bon, la vidéo est finie, donc vous avez pu apprécier, j'adore cette vidéo, je l'adore pour plusieurs raisons. Ce film est sorti l'année où j'ai démarré le tango, où j'ai démarré à, à étudier, à, à danser le tango. J'écoutais depuis un moment, j'ai devenu un tout petit peu plus, plus proche plus tangué le petit à petit, mais en 88, je me suis mis à, à étudier le tango comme danse. Et vous avez le tango gravit à Buenos Aires autour de nous par la télévision, par la famille, par différentes choses. Mais c'est là où j'ai fait la démarche de démarrer et j'ai découvert ce film après peu, peu après. Et dans ces films, il y a certains danseurs que n'a pas pu voir pendant beaucoup de temps à la milonga, comme les danseurs dont vous avez pu voir Fino Rivera et Devita. Et je sais que vous vous allez pas, vous vous rappelez les noms. Et, vous avez vu la, la première fois que j'ai vu ce film quand je l'ai pas j'ai vu probablement une vidéo une VHS et ça m'a surpris je savais pas qui dansait et quand on voit toute la, la la scène qui démarre de façon magnifique avec ce travelling, on voit juste les pieds et on voit et les gens qui dansent on peut pas imaginer qu'ils ont l'âge qu'ils ont. quand en fait à la fin on a la surprise de voir la beauté du gestes, la, la souplesse qu'ils ont à danser, les tours. En plus, il y a des pas qui sont vraiment difficiles à, à faire. Et quand on voit après qu'ils sont des milongueros, on est un peu surpris. À l'époque où j'ai vu les films, je ne savais pas et où étaient ces milongueros. Je les ai cherchés pendant de temps, notamment et un milonguero qui apparaît à la fin, qui s'appelle Roberto Grassi, et qu'on a eu du, du mal à trouver avec Claudia, parce qu'en fait, il était déjà plus qu'à la retraite du monde tanguero qui est un peu plus grande que la moyenne des, des anciens que, que vous allez voir dans la vidéo donc je sais que ça s'est fait long mais je voudrais qu'on puisse revoir la vidéo disons ensemble et je vais vous commenter des choses pendant qu'on regarde la vidéo et avec ça on va arriver à la fin juste en détail je vais vous mettre dans les génériques de la vidéo à la fin nous avons un extrait d'un autre couple qui, qui on voit dans la, dans la vidéo et que, que j'admire beaucoup, qui sont Enriquito et Lidia Vous allez voir à la fin, et ils dansent. Et avec le générique, vous allez trouver les noms des danseurs qui interviennent dans la scène de façon plus protagonique, en fait, parce qu'il y a beaucoup de danseurs. Ce n'est pas une Milonga, c'est une salle et, qui sont, où ils ont les, les réalisateurs à recréer une Milonga. L'anecdote dit qu'il euh, ne danse pas sur cette comparsita parce qu'il ne se mettait pas d'accord les danseurs sur quoi ils devaient danser et c'est le réalisateur qui a édité après sur cette version de la comparsita donc et même si musicalement ça nous semble super je pense qu'il dansait sur Agostino Vargas et que, euh, après on voit la l'édition elle est très très très bien faite et c'est Carlos Rivarola un professionnel tanguero qui a convoqué ces danseurs et qui les a fait travailler et qui a conseillé le directeur sur les montages de cette scène magnifique. Donc, on commente la vidéo ensemble, on la revoit ensemble une fois. Et après, je vous dis à demain. Toute la scène se passe dans le palais de la ville, le palais du gouvernement de la ville de Buenos Aires, où il y a les gouvernements, les cellules. Ça, c'est la salle de réunion transformée en Milonga. Il y a un très très beau parquet. Les hommes traversent la piste pour inviter les femmes et. Le premier couple qui démarrent, c'est Fino et Maria Teresa, des danseurs d'une énorme finesse qui faisaient... Il y a une démon online que vous pouvez regarder si vous souhaitez. Et après, ils sont suivis par Enriquito et Lydia. Toute la scène, c'est... Voilà, très beau, très très beau changement de frente. Voilà, Fino et Maria Teresa encore une fois. Et il y a une finesse dans la pose des pieds, il y a une finesse dans les tours et dans les façons inhabituelles de faire des choses. Il faudrait voir la vidéo énormément de fois pour euh, repérer tous les détails. Donc et là c'est les quatre et les couples. Et vous allez voir que ça répète un peu. On voit il y a beaucoup de danseurs. mais il y a cinq couples qui sont filmés tout le temps. Là c'est Enrique dit encore une fois, vous allez la reconnaître Elle avec la robe blanche et les chaussures noires. Ici il y a une robe avec un peu de fleurs. Et vous allez retrouver aussi voilà, Roberto Grassi et sa femme Susana. C'est les trois couples, on va dire principaux, les couples les plus importants de cette série des de, de couples qui passent. Ce sont 5 en tout. Enriquito et dit encore une fois, regardez quel beau planeo. Une petite fioriture, fioriture encore, les mêmes changements de frente. La fermeture tournée qui va vers un changement de direction et un tour avec un autre planeo de l'autre côté, rappelez-vous que s'il y a des coïncidences avec la musique, c'est un peu hasard parce qu'il ne danse pas sur cette version de la comparsita. Là vous avez Fino, regardez la sortie du demi-tour en margeant la finesse des pieds de deux et les rock qu'il fait sur un tour magnifique qu'il fait, regardez. Vous avez vu l'endroit il ça mériterait d'être revu. Ça c'est Devita. Les couples. Les noms si vous voulez rappelez c'est pas grave parce qu'ils sont dans le générique à la fin, vous allez le voir. J'ai laissé ajouter à la fin pour avoir les noms des danseurs. Et je trouve que c'est assez magnifique cette surprise qu'on va voir à la fin. Encore une fois, André Kitty Lidia, regardez les passages de pied. Et comment les flexions, regardez, vous avez vu qu'à chaque fois qu'il y a une petite flexion. Et à chaque fois qu'il y a une pause, il fait une petite flexion. Là, il y a une série, une sortie de, de magnifique avec trois beaux ganchos. Encore la même fermeture qui tourne un tout petit peu. La même fermeture qui tourne et les mêmes changements de direction avec tour. Sauf que cette fois, on va pas vers le planéo Là, on a, ah, on a un homme Enriquito Lidia que vous allez voir. Roberto Grassi. D'abord. Voilà. C'est Roberto Grassi. C'est Enriquito Lidia. Là c'est Fino Rivera et Maria Teresa. Voilà. Et les noms vous allez les voir sur les génériques. Je profite pour vous dire au revoir à demain. Rappelez-vous que demain nous avons une surprise. Et je suis bien content de partager avec vous cette vidéo que j'adore, que j'ai vu beaucoup de fois. Et si vous voulez, je vous partage à un autre moment la vidéo sans les commentaires. Comme ça, vous pouvez la voir et revoir. Et... Bueno, ciao, un un abrazo. Regardez ces double volet après. Si vous avez le temps, de regarder les génériques. C'est d'une beauté, pas possible. Ciao, ciao.